Ok. <rire> Très bien. On est tous là On est tous... Ok. Oh là là Ok, je crois qu'il a pris... Oh non Gigaplan, gigaplan, gigaplan Non C'est vraiment pas gentil. Passe. Il va passer Non, non, non, non Non Ah. Génial. Gold palette. Tombé. On a... Cheryl dans la cave. Je sais pas si l'Euréatrice, les gosses, c'est pas la Québécoise. Apparemment, oui. Très bien. Aïe, aïe, aïe, aïe. D'accord. Ouais, c'est possible, euh, possible qu'il y ait des soucis euh, d'ordre euh, juste euh, ponctuel. En fait, bubules, euh, sang... <rire> euh... en fait, les bubules de sang. T'as rien fait, c'est Faut avoir là, il faut être cultivé. En fait. Oye, aïe, aïe. Les bubules de sang, c'est propre tueur quand il vous blesse vous libérez du sang et lui il aspire ce sang qui lui sert à arriver en état de furie comme c'est le cas là et derrière il peut one shot bon, pour l'instant il n'a pas eu de personne accrochée. on a perdu quand même une palette importante qui est la gold palette celle de la cabane mais j'avais pas trop le choix j'étais obligé ah, ça, ça fait plaisir, ça. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait. On va se mentir, un peu moins plaisir. Hein? Ouais, qu'il y a un deuxième moteur. Ah, mais non, mais le deuxième. Hey, s'il s'appelle Toxic, Toxic, Toxi. Sans deck. <rire> à quel moment tu fais ça Ah, oh, dans la cave. Ah mais c'est quoi ce pseudo les gars <rire> Mais Je suis le seul qui a un pseudo valide. Moi, ouais, il a totalement Et je suis par là, hein. Aïe aïe aïe. Bon oui il a même pas cassé le moteur, personne n'y allait. Voilà. Personne pourra l'aider Il va passer en P2 le pauvre hein. Ah Mais non Mais non Mais non Aïe Non toi vas-y Mais non je vais mourir comme un Kaika. Il est là-bas en train de camper. Merci Merci Beaucoup pour euh, le raid. Aïe aïe aïe Regardez. Non mais non aïe. Non non ah, quand même vachement bien de camper. J'aurais dû rester là, regardez les deux, j'aurais dû rester là, j'aurais, j'aurais rien dû faire, j'aurais dû, euh... j'aurais pas dû l... aller l'aider. C'est comme ça que ça marche Comme ça que ça marche C'est bon, j'ai fini le taf. T'appelles ça comme ça d'accord. Hein Moi aussi je dis que c'est un taf. Regardez les deux. Oh. P1, P2, P3. Sur le crochet. Le tueur qui revient, perma, ici. Qui ne fait aucune aucune chaise. Ouais. Bien sûr. Il fait un truc. Voilà. <rire> voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Non mais il a réussi son coup. En tant que survivant, tout, toutes les fois où le tueur il a réussi son coup. C'était uniquement en jouant comme ça. Bah il va le lâcher, il va le lâcher. Non ah, c'est un moment Ace. Franchement c'est un moment. Mmh. Je sais pas là. quoi je l'éloigne il Fera rien, il viendra pas, il viendra pas. Il viendra pas il, sait pas, il sait pas faire. Il viendra pas. Et ça va se jouer en cave. Ça va se jouer en cave, en trappe. les vents, on, on mal joué, c'est tout. Euh, ouais, un peu des deux, un peu des deux. Un peu des deux. Mais c'est méta, c'est méta. Je sais pas. Exactement. je sais pas si ça va rester infiniment comme ça euh, au niveau gameplay. Euh, et il est encore là-bas Il va revenir Est-ce qu'il va revenir Oh, avec moi, il y a des gens, ça ce que. Il passe pas en P2. Il va utiliser peut-être la furie pour revenir. Attends, je vais te lire certes, Ah oh non, le jeu n'est pas du tout en faveur des, des survivants. Hein. Ça, c'est... Euh... C'est pas le cas. Hein. Ah non, pour moi, la méta, c'est tueur. La méta, est totalement tueur. Je ne vois pas euh, comment ça peut en être autrement. Parce que... Le tueur peut ne pas jouer fair play et l'emporter. Et ça peut se comprendre, ça peut être totalement assumé dans la mesure où c'est un slasher, euh, donc c'est injuste. Euh, et patatras, donc tu peux te dire ok, c'est injuste, c'est assumé. Mais je trouve ça un peu euh, genre un peu hypocrite. Hein. ...de penser autrement. De penser que non, euh, bah quand même, c'est quand même vachement à la faveur des... ...des survivants, regardez tout ce qu'ils ont comme élément, c'est pas à la faveur des survivants. Tu peux jouer en campant et tu peux faire hein, 3-4 kills. Alors on parle de survivants qui ne sont pas coordonnés. Qui hein. sont pas coordonnés, c'est juste ça. On parle de 7 survivants. Ah il lâche les barbecue et venir ici Donc, très honnêtement quoi euh... le ratio de victoire Tu peux Et hey, on a besoin de toute façon On a besoin de de plus de, de tueurs Ouais, son aura tellement lointaine wow, wow, wow, wow, wow. Ouais ouais on revient par là Il a perdu son ouais, il va le ramasser Il m'a vu hein? Encore je crois qu'il a... Bah Il a pas euh, le truc joué hein. euh, Non aïe aïe aïe aïe, aïe, aïe je vais essayer de l'emmener ailleurs. Génial. <rire> Grosse game Et moi, bon, c'est vraiment euh, hyper rafraîchissant, hein, pour le coup. Hein. Il va faire ce que je pense qu'il va faire Non okay, Pour le coup... Viens, euh, ouais. viens vien. ben Viens Oh là là Laisse-moi te soigner mais non, mais quel relou, mais... Oh Au Secours <rire> Au Secours Ok. Non, fais pas ça Mais j'ai... Est-ce que je suis salé de la hitbox, de la palette Allez, finissez votre... Allez, faites-le, faites-le, faites-le Faites-le Vous pouvez le faire. Ça, c'est bien. Et, allez, on a une chance, on a une chance. On a une chance. Douche de sel Non, ça va, ça va. ouais ça va. Faudrait qu'il y en ait un qui me sauve. C'est possible. Allez, à quoi C'est vrai okay, qu'il va revenir par là, ok? Allez, c'est une main, c'est Dommage pour la palette, je suis d'accord, je suis d'accord, dommage pour la palette. Ça aurait pu faire durer un peu plus. Est-ce qu'il. Ouais, euh, il suit. Ah oh, franchement, il y a moyen, il y a moyen qu'on s'en sorte. Il y a eu un de move malheureux. Un. Euh... Cave. Cave. Oh, Jolly Cave. Bah, je crois qu'il est sur l'autre. Hein. Non. Bah, C'est énervé. Je vais l'emmener loin. Quitte à mourir, mourir en héros. Bien sûr. Là, suis tellement exposé, là. Oh Ah. ah J'ai l'impression que... Oh là là là là Quelle tension Quelle tension formidable Non, non, non, non Bah ça... Ok, la trouvé okay. le deuxième. Du coup, on va y aller à, à la. Oh ok. Alors là, s'il a gardé un sang, mais je rigole. Je rigole NON Ouais. Toxique, toxique, toxique. Non, on va y aller tout droit. Franchement, la da... dingue. Ah <rire> C'était pas cette porte qui était ouverte Ah, chais! <rire> C'était l'autre! Au secours, au, secours, au secours. Très bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et ben, c'est pas très gentil, hein! Il a fermé la trappe. Bon. Abonne-toi, bien sûr. Allez. Non. Alors non. Non. Voilà, oui. Raté. Très bien. Allez.